La relation directe avec les familles, je la gère bien du moment que, que la famille reste raisonnable aussi dans ses demandes. Pour moi, d'être présent pour la famille, répondre à leurs questions, c'est important. Au vu de, des demandes de, des résidents, voire même des, des familles, effectivement, on a l'impression d'avoir beaucoup de linge égaré. Normalement, on c'est bien noté que quand ils doivent rentrer, le linge doit être marqué et tout ça. Et Une fois que le linge est en lingerie, ça pose problème aux équipes. Mais des fois, c'est très très lourd quoi, parce que... J'ai l'impression de venir que pour chercher du linge perdu. Quoi. Et on va aller sur votre lit. Allez, on y va. Bon, bon, bon, tout. Bon. Allez, on pilote. Quand on a un problème, quel qu'il soit, on en parle déjà oui, en relève. Après, bon, bah, ça dépend, le problème, on passe avec notre cadre infirmier, puis au besoin avec notre directrice. On n'a pas spécialement de groupe pour parler de la relation avec les familles, mais on, on, on prend le temps de relève en fait, pour en discuter. Enfin, ça, ça dépend, des fois on a le temps d'en discuter en relève, et puis des fois on en plaisante aussi avec les, les collègues. Mais on n'a que ce temps-là, vraiment, l'échange. Nous pourrions faire un petit groupe mensuel et approfondir avec peut-être 5-6 personnes maximum, approfondir des questions et, euh, et chercher ensemble des solutions et des réponses. C'était déjà très difficile. Intéressant aussi. À l'entrée, il y a beaucoup de résidents qui arrivent, le linge n'est pas marqué. Donc euh, c'est vrai que c'est pas évident. Après, le linge ben, est lavé quand même, repart dans les étages et on ne sait plus à qui c'est. Il suffit que ça change d'équipe. Mmh. Voilà, Par exemple, euh, que ce soit a... moi qui ai mis le voilà, linge voilà. euh, voilà. au salle oui. et que ce soit l'autre équipe qui reçoive le linge propre et qui n'ont pas forcément vu euh, mmh. le linge voilà. euh, mmh. qui est parti en lingerie. Ça ne veut ben, pas à dire qui à, à qui, qui, à appartient à le... à qui mmh. ça appartient. Oui, oui, oui. Et est-ce que tant que le linge n'est pas marqué, on ne peut pas décider de ne pas le laver en... sur place Ouais, c est c est on a ouais. abordé ce sujet en le laissant dans la chambre, dans ouais. des sacs, et le faire repartir aux familles à la limite. Ça arrive plutôt quand ce sont des nouveaux résidents. Oui. Donc il oui, y a un temps, d'adaptation, c'est-à-dire un, un, un, un, un temps. Ou des vêtements neufs qui arrivent. Voilà, des, des vêtements neufs. Mais les vêtements neufs, c'est sûr qu'il faut être ferme et dire s'ils doivent nous l'amener, marquer le linge neuf. C'est ça, voilà. Les vêtements neufs. Et ne le gère pas. On ne gère pas, on ne peut pas gérer On linge a déjà de vu marquer. des familles euh, amener deux de un... de sacs de linge entier avec oui, les marques. Ah ben non oui. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire Une forme de checklist ensemble, des choses à voir avec la famille quand elle arrive, qu elle, oui. dont on bah, sait que c'est des éléments est, importants, marqué, hein. elle reste après, et que la personne euh... qui fait l'accueil, eh elle laisse ces éléments-là. Ah oui, au moment de l'accueil, on peut dire ça. Oui, tout à fait. Donc, maintenant, tout le linge pas marqué, on ne le fera pas partir en lingerie. On le laissera dans la chambre du résident et la famille devra l'emporter, le laver, tout, se débrouiller. Quoi. Donc là, on remet des choses en place. Euh, notre gouvernante installe euh, dans les chambres des personnes dont on sait que le linge n'est pas marqué euh, encore euh, des, des bassines où il, il est indiqué, il sera indiqué euh, voilà, pour le linge non marqué. Je pense que pour gérer tous ces problèmes de linge, c'est vrai qu'on ne réagit pas toutes de la même façon, mais je pense que finalement, c'est peut-être pas plus mal, parce que bon, bah certaines peuvent peut-être trouver des solutions plus appropriées et mieux gérer que d'autres. Mais peut-être que le plus délicat, c'est euh, de faire accepter par tous que quand on a tranché, quand la solution est décidée, tout le monde doit s'y prêter euh, honnêtement et euh, que tout le monde euh, la fasse vivre auprès de nos, nos usagers. Je mets les Je suis assez mal à l'aise quand euh, on est en groupe comme ça et, et qu'on qu parle des difficultés les unes en, envers les autres, ça me met mal à l'aise. J'aime mieux être euh, en face de la personne qui a un problème avec moi plutôt que de l'étaler euh, sur la place publique. C'est très important de se dire les choses, d'en parler tous ensemble, sans être jugé, sans rien. Je veux dire, on est tous là pour la même chose. Hein. C'est pour le bien-être de tout le monde. Hein le dernier groupe de discussion qu'on a eu quand on avait acquis mes jeunes vièmes, je les trouve intéressant parce qu'effectivement, on avait quand même des points de vue quand même qui étaient différents. Et c'est pas pour autant qu'ils sont mauvais soignants ou que je suis mauvaise soignante de la manière de faire les choses différemment. C'est un tout euh, que de veiller pour le bien-être des résidents, à ce que les équipes euh, aillent bien, et puis bah, les familles, parce que euh, euh, ces trois entités et la direction bah, sont en, en contact euh, quasi permanent.